Et donc on est dans l'épisode 6 de Sonic Frontiers. Donc on a doit récupérer les jantons souvenirs de Knuckles. Et j'ai eu un truc, c'est que je peux débloquer une compétence. Alors c'est quoi C'est X. Ah, fais un combo, un, une course au boucle sur un ennemi. Ça permet de faire ça. Et là j'ai quoi Combo auto. La compétence dévouée s'activeront automatiquement durant le combo. Mais les dégâts seront réduits après avoir dévoué une compétence activée le combo auto dans les options. C'est nul ce combo auto en fait, Ça réduit les dégâts de Sonic. Ouais. Sur un boss, c'est dingue, C'est bien. Là, il va nous apprendre. En gros. Ah, d'accord. C'est rapide comme attaque, un garçon qui Sonic, je fais automatiquement. Est et... Il est le propre. Ouais, c'est le tour. Mmh. Il, faut faire, euh, il faut faire une attaque et après, appuyer sur X ça ah, encore c'est le bouton L, Tu vois, tu peux plus encore faire de quoi Bah que sur... C'est bon, regarde, je peux en faire là. Bon, alors tu vas à l'école. Non, mais le bouton L, c'est avec le bouton L qu'on peut faire des esquives euh, pour contrer les attaques et faire des dégâts encore plus puissants qu'avant. Ah, il y a un Ah, oh, mais du coup... C'est pas plus important en plus là. Ce méchant-là il est un peu nul. Ça sert à rien. Ah c'est la shot. Oh. Pourquoi Pourquoi j'ai fait ça J'en ça rien alors, ça, je l'ai attrapé d'une façon assez étrange. Depuis tout le, dé... le début de l'aventure, on en fait des petites étranges. Ouais. En fait, là, j'ai envie d'aller voir Neckles, mais on n'a pas assez ce ton souvenir, donc euh, on s'en fout. Non, mais là, j'ai envie de le mettre. On va vais... essayer. Oh non, non, non, non, non, non, non. non. C'est bien, quand, ça... quand il fait trop beau dans la journée. Trop de soleil, on voit un reflet. Hein Ok d'accord, il tire ça. Sur... Ah d'accord, je me le vois pas tout ça. Oh les clés, super. Mais on pouvait pas aller chercher euh, une émoi de jaune, justement. Je me rappelle. Mais là, il veut qu'on aille parlé à Knuckles, mais on peut aller chercher les mois, pas Hein mais, parure, Tu veux pas sais, rien tout Ouais mais il veut qu'on euh, veux des jetons de souvenirs de Knuckles a ton erreur. Je, je sais pas combien il en faut, je vais peut-être aller le voir pour savoir. Peut-être sur Pourquoi? la 4 ou 10, ah voilà, euh, 15, ok. Euh, des trucs de souvenirs de Knuckles, il en faut 15. Ah bah c'est peut-être celui qu'on avait vu la dernière fois. On commence en pleine nuit, c'est super. Euh, okay. Euh, Je sais pas où elle est. Ah. Ouais, C'est pas comme dans les autres jeux où il fait super sombre. Ah d'accord, j'ai déjà été, été ouais, ça sert à les disquins. Regarde. Ouais, ils sont, ouais, ils sont les ennemis. Hein, ouais. Là, ça, pour cette ennemie là, il fallait juste, juste que j'attends. C'est un peu le choumou. Ok, d'accord. Okay. Attends, on va mettre une mousse, super Non, il bon, ouais, y aller à Ah, ça, ça peut les détruire. Les trucs là, les, les trucs où ils se protègent. Je peux pas tout le temps le faire. Ouais, euh, j'ai l'impression que je peux pas tout, tout le temps le faire, la, la technique. Le y. Ça je, ça, je peux le faire. Il y a pas le reste. Ah, il faut peut-être rester appuyé. Ah oui, c'est pratique si t'enrais faire des combos dans les airs Parce que t'as vu, ça l'a emmené dans les airs Voilà, 14 Oui, oui. Ah, il faut rester appuyé T'as vu, ça l'a détruit son truc Et fais le Sonic Bon, il me Je vais pas rester ici 3 heures. Je vais me pars, Ah, il fait jour, déjà, putain Oh, c'est ça c'est rassuré Bon, bah d'accord, le jeu, il veut bien, très bien bon. Un nouveau style de combat, hein. faut le pousser, regarde C'est sais les trucs, les trucs là-bas Les techniques Ah, j'ai touché, super. C'est quoi ce mec pas que je fasse une super d'attaque C'est je C'est quoi de machin. C'était classe, en fait il n'y avait, avait pas encore d'électricité, j'étais un peu trop vite. Attends, ça passe Sonic. nid. Ah, il m'a choqué le ouais. Ah, je peux courir à l'infini. Oh, okay, j'ai un truc de... On va aller aller voir Knuckles. Va. 3. Encore trois machins, machin, il y en a. Encore trois zones à explorer. Et on a un bouton souvenir. Ça sert à quoi de faire ça? J'ai fait, les en fait. Encore deux jetons et on, a, on pourra parler à Nox. Bon bah c'est bon, on peut, on peut parler à, oui. à Nox. Bah, je les ai pas encore récupérés. Je les ai pas récupérés. <rire> je vais les chercher. Euh, je suis dans un autre endroit là encore. Ouais, je suis... Je suis pas où bon, je tu suis. Bah, n'hésitez pas euh, à en sortir, c'est con. Ouvre Nakas, il joue à cache-cache, c'est -cache, bon. Euh, comme hier, il y bien joué à cache-cache tout le -cache, monde. Ah bah il est là Ah non, c'est pas une Nakas qu'on... Qu'on on avait dit à l'enfant en fait. Donne-moi euh, Max. Merde, je vais lui parler en même temps. C'est chiant quand tu fais trop toucher hein, okay, Il n'a pas ça truc et est là dans euh... oh, me souviens que c'est lui On va le laisser comme Mais ça Il ouais. est grand Il ne grand Il Il va revenir euh, normal Oh non c'est mieux On a plus le problème ah. oh, normal J'ai une photo. ses oh, c'est les ancêtres, Enfin c'est ouais, mes... mes... Oui J'avais pas vu, t'as raison, il y a les petits cocos dans, dans leur cœur Bah oui Ils font quoi là je... <rire> Avec leurs mains ils poussent des murs Pour ouais, <rire> euh, ouais, oui. se protéger oui. oui, en plus ils sont bien visibles en plus un air de déjà vu, je crois qu'on observe une bataille qui a eu lieu dans le passé bah oui. Ces défenses sont impressionnantes je pourrais m'en inspirer pour mourir Inspirer, pas comme faire un rempart Ils sont tous noirs, on va Là, j'ai pas besoin de toucher tout ça c'est ouais. bah, bah, le on Bah, rempart Là, c'est d'être le, bah, le mec, là. Pourquoi euh, Sonic et les autres, ils, ils peuvent voir ça Tu sais J'imagine ah, es que les défenses n'ont pas tenu, au final. Non. Ils ont tenu. Mais il ressemble à de l'eau donc c'est bizarre. <rire> et donc quoi Ah fait. Ensuite le robot ah. J'ai hâte d'entendre ton rapport de bataille une fois rentré chez nous. Chez nous Je vais t'intégrer à mon système et te donner le contrôle intégral du HeadNet. Tu veilleras sur tous mes robots. Tu apporteras un peu de son neuf parmi Orbot et Cubot. Oui. Tu les as créés comme moi. Ils sont donc un peu comme mes frères. On peut dire ça. J'ai vraiment hâte. Bah oui, euh, c'est pas vraiment ses frères. Mais... <rire> ok, oh, tiens, la chaos et moi, ah bah tiens. Les murs, on peut aller chercher les mots de euh, jaune. C'est quoi cool, ça oh, Donc ça, c'est le mur qu'on avait vu. Hein. Et ça, on peut faire ça Oh non Ouais, mais c'est compliqué tout le Oh, c'est pas grave, j'ai récupéré. Donc on en faire le saut Ok. Alors en c'était comme ça qu'il fallait récupérer lui. En fait, il fallait faire ça non plus. Wow. Oh non, ça <rire> <rire> ah, je m'amuse bien. Waouh, wow, allons, Alors. Alors, on on est. Euh, one tout ce qui peut être amassable, quand même améliorer la puissance de Sonic. Oh putain, faut monter tout en haut! Regarde, faut monter tout là-bas. Oh, ah mais il y a un passage dedans. Euh, pourquoi Sonic est que c'est que genre il courait, mais il courait pas? Mais il veut pas s'accrocher au mur. Bah ben voilà, c'est comme ça que j'ai dû le faire, tout à l'heure j'ai un mot bizarre. Oh mon dieu, il s'est accroché. Ah, un niveau, yes. Ah, c'est le grosse encore le corps. C'est pas être là. Voilà un niveau. Alors, oui. Ça ah, c'est le niveau 7 hein, ben super pour gagner des. On commence par le niveau 7, allez. Bon, bon, bon. Là, je veux le faire genre normal. Bleh! Mais putain, mais Sonic, je te demande de faire un boost. Pour monter. Comme ça. Voilà. Bon, j'ai cru que j'étais mort. J'ai fait semblant de dire que j'étais mort. C'est nul les niveaux 3D. Le 2D. hein. ce se passe ça Ou ça ah mais j'ai. Putain le niveau il doit être long parce que je suis.. Ah c'est bon je peux parler de Knuckles pour mais... ça. Ok, était oh. pas assez tard as, alors. J'arrête. Euh. Tu vois que Sonic ça a le moment de parler. Eh ah, on peut voir à travers Knuckles Un cataclysme a décidé mon peuple. Je sais que les cocos ont connu un sort similaire. Ça me rappelle que je suis le dernier équid. Tu as beau être le dernier de ton espèce, tu n'es pas seul. On est là, nous, tête de linotte. <rire> je dois avouer que je t'envie un peu. T'es libre d'aller où tu veux, quand tu veux. tête de linotte. Ah, vas-y. Par bah, découvrir le monde. Peut-être bien, mais je dois d'abord retrouver ma forme normale. Alors, brouille toi de me rendre ma forme normale. Si ça veut dire ne plus t'avoir dans les pattes, C'est toujours comme ça entre. Il aide ceux qui sont en désaccord avec lui. Il okay. fait la paix sans hésiter. T'as toujours ça. Que... Wow. <rire> J'ai exécuté les simulations C'est l'échec garanti. D'échecs garantis, allez, ah, euh, ouais. Euh, les clés dans les portails. Donc, il m'en faut combien maintenant? Il m'en manque une. Bon, très bien. Il m'en manque une, ça va. Peut-être toi, tu vas m'en donner une. Je sais. On ne sait à peine jamais. Je vais juste faire ça. Vous avez vu, les attaques tout seul, je sais pas pourquoi. Alors, je me souviens que c'était bizarre à la fin. Mais... Quelque chose, en fait, j'entends comme s'il y avait une clé alors qu'il n'y en pas. Ok, je vais lui donner un coup de poing dans la caisse, mais Alors attends, bah oui, non, il m'en manque deux. Ah non, il m'en manque une à aller chercher avec les clés. Ah, c'est bon, je me juste ce sera aussi une. Vous foutez de ma gueule La planche Donc là, on a fait une mission sans gagner des runes. Ah, peut-être qu'il y a des missions comme ça maintenant Ce nul ne doit rien gagner Les bon, héros n'ont pas besoin de gagner quelque chose Si on est un oh. Moi je m'amuse hein, à monter là-haut à chaque fois. Donc, je les ai déjà fait. Non, ça va, elle est moins chante que l'animal jaune. Allez, chercher. Merci. Ah, <rire> oh, on va faire un niveau au final. Allez. On oh. est trois de ces machins. Donc, hop. On va faire un niveau. Deux niveaux dans la vidéo. Super. Par contre, pour aller dans un niveau, après, c'est un peu plus On va faire quoi Regarde, c'est long. En plus ça on peut même pas le passer. Pour nous, on ouvre un machin compris. On a compris que Sonic était bon Miao. Tu penses que ça on va aller dans le les Tu vois. Je pense. <rire> est super Allez, bouénier le matin. Ah d'accord. On vous amuse hein. Non. Oh là là, <rire> je suis vivant. Hein? C'est trop fort. Arrête de miauler toi là-bas. Enfin. Bon, Mais <rire> c'est pas s'est passé? Quoi Sonic, arrête de faire des trucs bizarres! Mais oui, t'as vu ça, il fait des trucs bizarres! C'est hein vrai qu'il me parle. Imagine Youtube, il met des soucis, genre. Non, je pense qu'on va pas longtemps assez pour que. On Putain j'ai raté. Ok attends, qu'est-ce qu'il faut faire là pour mon Pourquoi Faut pas attendre alors que tu peux y aller. Oh. Non mais je veux aller, ouais, aller sur les temps, là, Euh Bah oui, hein, on prend le long de poste. Hein. Bon si tu meurs, c'est pas grave, c'est unique. j'ai pas besoin de l'emporte de... de... de... de... bon c'est un niveau en rail ou quoi là la façon où tu voles hein. oh, bah, on je va tout voilà. refaire on va j'ai même pas pris le l'emporte ah si oh ça va ah, ah. bon, si je l'ai pas raté Oh On met pas ça On hein. que ouais, ouais. ça. On ouais. ouais, Pourquoi il y a des... Ah bah non, j'ai pas pris celui-là. Ouais, c'est bien ce que je disais, je vous l'ai louqué. Oh, je regarde s'il n'y a pas un ring Ouais, tu vois, si je l'ai louqué. Là, je n'ai pas un ring Ah oui, euh, j'appuie pas sur Y parce que j'appuie sur P. Ah, j'en ai raté un. Je bon, là j'ai pas le oh, hein. rang. <rire> je suis trop mort. Non oh, T'es passé à côté là, ouais. euh, là, ici <rire> Sonic T'as fait oui. quoi encore oui, ça va. Oui. Enfin, c'est la plus basse des notes, mais bon, c'est pas ça. Mais... plus d'avardé en fait. Non, pourquoi ah oui. Je veux dire, tu peux pas avoir pire que des. Ah oui. En fait, c'est quand tu meurs une fois ou des trucs comme ça que tu as des... Ah, c'est Ça, ça suffit. J'ai fait les 3 étoiles. 57, 58 minutes. Tiens obtient l'émeraude de chaos. Mais là, si j'obtiens euh, l'émeraude de chaos, on va faire... Euh, euh, et j'ai comme ça. Si on récupère le chaos sans tomber dans le... Euh, on va activer un boss, non on va comme ça, non ou, ou pas Ah non, il faudra aller chercher l'émeraude dans le boss. Je vais chercher, après je m'arrête là. Et puis, vraiment, commence par un boss. Je... Euh, demain, la semaine prochaine, demain. Oh Marie. je peux pas faire un twitch pour monter, s'il vous plaît. Je sais pas comment on monte là-haut, alors. Tesh, viens m'aider. Mais non. Mais non, ça que je suis prisonnier comme de quelles. J'arrive à peu faire, mais ça va là-bas. Ça va dans l'eau si je fais ça. Sonic, t'es nul. Je voudrais faire le bug de ta mais ça je peux. peut être autre part. Je vais peut-être le faire autre part. Non, Par là. non je peux pas, mais ça, On ça sert. Hein, ah, tu vois, euh... ouais. mais ouais. ça n'affiche pas combien de fois ça. Normalement, je suis pas censé passer à travers le machin qui me fait partir en, en l'air. Mmh. Oh, regarde eux, ils sont dessus. Ils font aller euh, parcours. Non. Ouais. à moi sauter. Ouais. Ouais. C'est pas forcément touchant. Hein. Regarde, y'avait le machin là. Je suis pas censé passer à côté normalement. Oh, je suis peut-être. Ah, oh, ce mec qui fait des trucs bizarres. Je sais pas si c'est la vie. En fait le jeu il est pas bien de côté hein Ah ah là on pouvait monter genre normal Il là on peut courir dessus Genre enfin, une demi-seconde et après j'arrive pas à sauter où oh. Peut-être parce qu'ici on peut monter comme ça en fait. <rire> Voilà hop je peux encore monter en En bugant il y a un Mais faut passer par où en fait Euh c'était une façon un peu bizarre de faut les tuer Oh non, faut monter tout en haut là-bas Euh. tu fais pas ces pour Hop, voilà, c'est peut-être ça. Non, mais c'est le même rail en fait. Ah, faut monter où alors Ah bah ben, je l'ai vu. Ah mais tu tombes pas la caméra chiant tu là regarde, un truc là qui va jusque là bas. C'est mieux que je vais te buter. Je suis pas mort c'est pas, non mais, ah, là, mort. non, ouais. ouais, je vais pas à côté de toi c'est mort au revoir. Oh, oh, non, mais bougé, non, mais on a mais il est Ah mais on est à côté de d'un machin là. On va t'affronter. Ok ce C'est ce qu'il faut faire. Ouais il faut l'assommer. Voilà, Là, tu t'éloignes me touche hop avec les toucheurs oh, on sait jamais quand est-ce qu'on peut le, le viser ah je l'ai enchaîné là ah, non, on fait beaucoup plus mal oui. Ok Sonic, arrête de danser